Thank you. Une boucle de fil est déposée à la surface d'un film de savon. Une fois percé, le film tire avec la même force en tout point du fil pour minimiser sa surface. La boucle devient un cercle parfait. Aussi, pour limiter cette augmentation, le film se détache du fil et reprend sa forme plane continue. Le film s'étire et se referme. Il a la capacité de cicatriser.